C'est ça, je m'appelle Adrien, je suis, je suis infirmière aux Éliottes dans au québec J'ai 21 ans, bientôt 22 en, 2000, en 2022, je suis en 2000. Puis, dans le fond, j'ai rejoint le programme Global Invest Platinum en ju juin 2021. Puis tout d'abord, le premier point que je voulais aborder, c'est justement tout ce qui est objectif. Parce que quand j'ai commencé à travailler dans le public en 2019, je voyais que ça n'allait pas au en fait. Et je voulais scaler mes affaires, je voulais passer à l'action et, et tripler ma vitesse de croisée. Et dans le fond, euh, je me rappelle, le 13 octobre 2019-2020, je me suis mis comme objectif que dans un en en fait le 13 octobre 2021, je devais avoir 40 000 sur mon compte. Fait que j'ai mis des actions pour. J'ai changé d'environnement, je me suis éduqué et tout. Fait qu'en six mois, j'avais 40 000 sur mon compte parce que j'ai mis des actions pour c'est ça qui m'a permis d'investir en crypto. Puis il a d'autres d'investir dans ma formation sur Invest. Fait qu'après ça, euh, au départ, je n'ai pas eu beaucoup de résultats, mais juste le mental et le mindset, ça m'a permis de plus m'ouvrir aux personnes autour de moi. Fait qu'arrivé euh, au travail, je parlais avec une madame comme ça, j'ai dit que je suis investisseur immobilier et tout. Puis elle m'a dit qu'elle a une maison à vente. Et là, je me dis okay, ok. Je veux voir ta maison et tout. Puis euh, elle m'a amené sur sa maison. Je voyais la maison. C'était une maison charpentière, euh, c'est-à-dire les anciennes toits, une hein, et tout. Euh, C'est ça. Elle m'a dit le terrain, la maison vit avec 40 hectares de terrain en fait. C'est que elle dit waouh, ok. Mais je me suis dit que c'était beaucoup quoi, euh, 40 hectares de terrain. Je m'attendais à un gros prix, mais elle m'a dit euh, je vais pas vous donner le prix là, mais c'était raisonnable, c'était raisonnable en fait. Fait que là, on a, on a négocié et tout, on est passé sur le notaire pour qu'on euh, le vende dans deux ans. Fait que là, dans deux ans, je suis en train de chercher des investisseurs et tout pour faire euh, du développement immobilier, soit de chalet ou euh, d'autres choses, quelque chose qui rapporte du cash en tout cas. Puis en même temps, avec d'autres stratégies que j'apprends dans le, dans le programme Platinum, euh, la semaine passée, sinon cette semaine, j'ai réussi à débloquer euh, près de 165 dollars de, de financement créatif. Puis là, je suis en attente d'à peu près 75 000, à peu près. Puis euh, je suis aussi en train de travailler sur tout ce qui est enrichissement avec du crédit, les cartes de crédit, les marges de crédit, tout ça. Fait que le programme va vraiment aider à scaler euh, tout ce qui est mindset, tout ce qui est… j'ai appris des affaires que je... tu ne trouves pas ça dans des livres. Tu, tu pars avec quelqu'un, tu ne peux pas trouver ça facilement. C'est des informations qui sont vraiment dans un groupe particulier. Puis Il faut vraiment intégrer une communauté. Qui va te donner des informations vraiment subtiles et qui vont te permettre d'avancer dans le fond. C'est vraiment, euh, c'est pas. L'argent en soi, c'est rien, c'est vraiment l'information. C'est l'information qui te permet de décanter certaines situations plus tard. Puis c'est vraiment ça la force de Global Univers ou bien d'Immobilier Québec, parce que la communauté est vraiment grande. Puis c'est beaucoup de données d'expérience. Puis euh, comme on dit, le succès, mais la vitesse, si tu veux prendre le temps de, de, de faire des choses par toi-même, ça va te prendre beaucoup de temps. C'est mieux d'apprendre des personnes qui ont beaucoup d'expérience et des personnes qui ont déjà réalisé des choses pour pouvoir gagner en temps. Donc c'est mon petit témoignage à moi, mais je ne regrette pas vraiment tout ce que, que j'ai investi. Mais les retours d'investissement, je l'ai eu fois 3 ou fois 4 Donc c'est à peu près ça.